Si tu avais plus de temps libre et plus d'argent, quel loisir est-ce que tu ferais Alors déjà, ben, j'arrêterais de travailler, je pense, parce que honnêtement, <rire> c'est important, mais je pense qu'on peut se réaliser autrement. Je pense que du coup, je prendrais des responsabilités dans des associations, je ferais du volontariat, euh, et puis quand même, je garderais du temps pour voyager, pour... Euh, sans doute plus souvent dans des concerts, j'irai rendre visite à ma famille, oui il y aurait plein de choses à découvrir, peut-être que j'apprendrais à faire de la voile, ou j'irais à des cours du soir juste pour développer mes connaissances, c'est très bien agréable.